Bonjour, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. <'intro> Aujourd'hui au programme, on va massacrer des ciseaux à bois. Non, non, ne vous inquiétez pas, pas de stress, euh, ils vont pas avoir mal, du moins pas longtemps. Donc, j'avais posté des images de ces petits ciseaux à bois que j'avais acheté dans un magasin à Talange, dans un marque avenue. 7 euros pièce. je vais les détruire. Vous allez voir, c'est juste que je vais en faire des ciseaux d'angle. Des ciseaux d'angle Mais qu'est-ce qu'il nous raconte le gars là Un droitier et un gaucher. Euh... Pourquoi j'ai choisi un manche en bois Pourquoi j'ai choisi un manche en plastique Bah C'est simple, il euh, n'y avait plus que ça. Donc à terme, le manche en plastique risque de dégager pour laisser place à un manche que j'aurais fait moi-même. Alors je ne sais pas encore comment, il va falloir que j'enlève le plastique de ce truc-là. Donc à terme, euh, ces deux ciseaux, Donc dans la vidéo vous allez voir que euh, un petit coup de meuleuse par-ci, un petit coup de meuleuse par-là, ça ne va pas leur faire de mal. Le seul risque que je peux euh, leur apporter, c'est le bleuillissement de l'acier. Alors, je vais y aller tout doucement. Je vais déterminer l'angle exact pour avoir un beau ciseau d'angle. Alors, on n'en trouve pas beaucoup en France. Il y en a très très peu. J'en ai très rarement vu dans les boutiques. C'est surtout en Angleterre ou aux États-Unis. Ils sont très friands de ces ciseaux-là. C'est vendu par paire en général. Vous pouvez les acheter à l'unité. Mais en général, il vaut mieux avoir un droitier et un gaucher. C'est bah, plus simple, quoi. Euh, donc c'est parti, on va faire ça tout doucement Et puis bah, on va voir ce que ça donne à la fin Ça se trouve c'est un gros, un gros fail, on, on verra bien voilà. je, suis, euh, je suis sincèrement désolé pour les ombres que vous pouvez voir derrière Ce sont des, des ombres portées, j'ai qu'un éclairage, enfin deux éclairages dans la pièce Si je mettais ma lampe derrière moi pour euh, me donner du relief, ça, ça marcherait peut-être mieux Mais En l'occurrence j'ai un atelier 6 m², c'est un peu compliqué euh, Veuillez m'en excuser pas les... enfin, pour l'instant, je n'ai pas un atelier de 50 m2 où... Enfin, où je peux mettre de l'éclairage à mort. De toute façon, euh... la priorité pour moi, ce n'est pas l'éclairage, c'est ce qui se passe dans l'atelier. Donc, c'est bien beau de faire le guignol d'un atelier 50 m2, mais si derrière, ça ne suit pas, ça ne sert à rien. Donc, euh, voilà, la petite parenthèse. Euh... C'est parti, on attaque. Petit coup de disqueuse. Alors, je pense que je vais faire ça dehors. Arrive dehors, il, il fait moins 5. Euh... Je pense que je vais bien peler le cul. Enfin, oh, bien évidemment le ciseau que je me servirai en priori priorité ça sera le ciseau droit pourquoi bah, c'est simple euh, parce que d'une je suis droitier donc mon biseau va partir de la droite vers la gauche donc je prends le manche en bois parce que c'est celui-là qui servira le plus je préfère avoir un ciseau dégueu que je me sers de temps en temps comme, Enfin, ciseau dégueu, hein, façon de parler. Hein, ne, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Euh, avec un manche en plastique, je préfère le, le voir le moins souvent possible et lui appliquer le côté gauche. Donc, un biseau qui part de la gauche vers la droite. Vous allez comprendre. Donc, pour imager mon ciseau droite, vous imaginez que c'est la lame. Je vais, Le biseau actuellement, il est ici. Je vais lui appliquer un biseau qui part de la droite vers la gauche. Alors l'angle ici est encore à déterminer pourquoi je fais ciseau là c'est simple quand vous avez un tenon à reprendre c'est à mon avis plus simple d'avoir un ciseau en biais ça permet de prendre des toutes petites pellicules de bois j'ai imagé sur le petit bout de bois maintenant je vais imager grossièrement sur le ciseau alors un biseau qui va partir de la gauche de la droite vers la gauche, alors là il est trop prononcé, vous le concevez bien je pense donc je vais essayer de trouver un truc pour avoir un angle tip top, alors je pense que je vais me servir de mon équerre euh, japonaise alors euh, bien évidemment j'ai des angles à 45, ça fout la même merde j'ai déterminé avec précision, par un calcul ultra savant l'angle qu'il me fallait, alors ça sert à rien d'avoir un angle ultra prononcé comme je l'ai mis ici, comme je l'ai marqué sur le fer euh, j'ai utilisé la méthode de calcul, alors c'est, vous allez voir, hein, c'est un truc de dingue, c'est le pifomètre le pifomètre ça marche à tous les coups c'est ultra simple voilà, donc je vais raboter cette partie là à 30 degrés ça sera assez, je pense, pour euh, prendre, euh, pour prendre assez de enfin pour prendre. Enfin, je, je, je m'explique pas, je m'explique pas très bien, mais le résultat final verra, vous verrez, ça sera, ça sera pas mal. Alors, euh, je vais devoir. C'est simple, hein, couper comme ça, enfin couper. Soit je reprends directement l'affûtage pour arriver à cet angle-là. Alors là, c'est du gros sombre hein, d'eau, bien sûr. Euh, soit je coupe carrément. Je reprends tout doucement euh, avec la, la pierre à affûter pour avoir un biseau parfait. A voir, à déterminer. Donc je fais ça sur les deux. Donc il ne faut pas que je me trompe il faut que je fasse un gauche, euh, un droite et un gauche. Alors Petite précision, c'est une meule qui ne chauffe quasiment pas Donc je peux attaquer le métal sereinement Il y a très peu de chances que le, le métal bleuisse Alors c'est super bien euh, le, le petit gars qui a inventé ça, je peux vous garantir qu'il n'est pas con hein. Donc il y a, là il y a zéro bleuissement euh, Je suis de suite quand même, quand même pas mal de temps, vous avez pu voir euh, Mais en l'occurrence, je vous garantis que c'est super efficace hein. tranchant a l'air d'être parfait, il part bien du début droite pour aller sur le début gauche alors je me suis trompé, mon ciseau droit devient mon ciseau gauche et inversement comme par hasard, euh, vous voyez une faute d'inattention ce que ça peut faire bon, là au bout de mon doigt, je sais pas si vous le remarquez, j'arrive à relever le morphine voilà on le voit, il brille un petit peu plus que le reste donc je vais l'enlever tout doucement pour avoir un poli tip top et euh, pas, un, un, un tranchant parfait. Là, rien que là, hein, en le touchant légèrement, ça touche Je ne triche pas alors je sais pas si ça va être très net voilà. j'ai plus de poils. poil hein. ça coupe tellement que j'arrive à me couper euh, l'épiderme alors sur la vidéo ça représente 2 3 minutes d'affûtage alors de reprise d'angle, de, de polissage, et enfin euh, bref, vous avez vu, ça a pris en gros 2-3 minutes. Dans le réel, si j'avais dû le faire avec le Tormek, j'aurais passé 45 à 50 minutes, sans problème. Là, ça m'a pris, allez, maximum 8 minutes, maximum, hein. parce que j'ai été lent. Donc, euh, c'est vrai que c'est top, ça coûte une blinde mais pour faire des angles comme ça, pour affûter des gouges ou pour affûter des, des ciseaux un peu spéciaux c'est quand même bien pratique alors là je ne fais pas de la pub hein. c'est vraiment un produit extraordinaire euh, je ne donne pas de nom, hein. comme ça vous n'y aura pas de soucis <rire> euh, enfin bref, en tout état de cause je me suis foiré je vous avais dit ça va être mon ciseau droit et celui-là mon ciseau gauche et bien en fin de compte je me suis trompé j'ai fait le biseau dans le mauvais sens donc du coup mon ciseau droit devient mon ciseau gauche et inversement donc, je vais faire celui-là, ça me fait chier d'avoir celui-là en ciseau droit, mais bon, ce n'est pas grave, le manche va pas tarder à être pété. alors je ne sais pas comment je vais le désocler, euh, on, on, va, on, va, on va trouver une solution. Alors, vous avez vu, hein, ça coupe à mort, grâce à ce petit disque qui va bien, euh, truc de démorphilage, je peux vous garantir que ça pète, hein. d'ailleurs, euh, bah, je le sens parce que je suis coupé. Bon, c'est pas bien grave, je vais attaquer celui-là, alors bien sûr, c'est le même principe, sauf que ça à l'envers. Là, ce coup-ci, je ne vais pas me gourer. Je viens de finir le deuxième ciseau. Alors là, il est, il est brut de brut. Hein, qu'on pourrait l'avoir avec une pierre, à, une pierre à eau. Donc, le morphile est encore là, bien sûr. Donc, je vais l'éliminer avec le truc de démorphilage, le feutre de démorphilage, et on va voir ce que ça va donner. Alors je suis sûr que vous êtes demandé, mais comment tu fais pour avoir ton angle parfait C'est simple en fait, c'est euh, vous l'appliquez et c'est à l'oreille en fait. Alors on m'a expliqué, c'est le, le fabricant de, ce, de, ce, de cet appareil là qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Donc il m'a dit tu fonctionnes à l'oreille, c'est le plus simple, c'est le plus efficace. Et effectivement, il y a un bruit quand vous arrivez à entendre ce bruit, ça veut dire que vous avez le bon angle. Alors, euh, Et c'est vrai, hein, c'est véridique, hein, testé et hein, C'est là, ça coupe comme du... Enfin, ça coupe, quoi. Euh, c'est pas de la rigolade. Je, je, je me coupe les veines, si vous voulez. Enfin, non, je rigole. Euh, je suis pas con, hein. euh, Quoique. Non, non. Il y a un certain angle à avoir, et le, cet angle-là se détermine avec le bruit que fournit euh, la pierre. Et, enfin, le, le, le ciseau et le, le disque de morfilage. Donc, c'est très... C'est pas à l'instinct, mais bon, c'est à oui quoi. Mes deux ciseaux ont exactement le même angle. Ils sont forcément symétriques. Ils coupent parfaitement. Euh, je pense que le travail a réussi. Comme vous avez pu le voir, avec un polymiroir. Alors, polymiroir, ça, c'est le grand débat. Euh, Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait pas À quoi ça sert Est-ce que c'est vraiment utile Alors, moi, je pense que c'est un effet de mode. Parce qu'à l'époque, les anciens, ils se cassaient pas le cul avec ça ils affûtaient leurs ciseaux et c'est pas pour autant qu'ils ne coupaient pas c'est très certainement un plus, ça doit favoriser le, la glisse du ciseau sur le bois alors je pense que c'est ça euh, parce que techniquement on peut très bien avoir un très bon affûtage juste avec une pierre enfin avec des pierres, une pierre, ça dépend ce que vous utilisez chez vous euh, sans forcément avoir ce fameux truc brillant alors bon moi, en l'occurrence, avec la machine, je le fais, je peux le faire avec mes clôtures mecs ou, ou tout autre accessoire. Mais bon, alors, ça y est, autant profiter. Si ça aide à couper, éventuellement, on peut le garder. Alors, euh, ce n'est que mon point de vue, hein, attention. Euh, d'autres ne le font pas, d'autres ne veulent pas en entendre parler. Euh, bon, c'est là, j'en profite, je le fais, point barre. D'ailleurs, je serais curieux de savoir comment vous affûtez. Donc, si vous avez euh, une technique particulière, n'hésitez pas. N'hésitez pas à l'inscrire dans les commentaires de la vidéo, ça peut être intéressant. Tout le monde pourrait la lire, ça permet de partager plus facilement. Alors, si vous ne comprenez pas à quoi servent ces deux ciseaux, et bien c'est simple, regardez ce qui va suivre. Alors, vous imaginez que c'est un tenon là, et votre tenon il est mal fait, enfin il est mal fait dans l'angle, il y a un petit peu de bavure, et euh, cette bavure là vous emmerde. Alors, personnellement, j'ai horreur quand c'est pas nickel, donc avant je faisais ça au ciseau droit, mais là ça vous permet d'enlever juste un tout petit peu de matière dans l'angle alors on peut le faire tout à fait avec un ciseau normal hein, mais c'est juste pour pousser le vis, voilà alors je suis assez vicieux, vous avez pu le remarquer alors l'autre ciseau, forcément le gaucher ou le droitier bah, il va aller ici, de l'autre côté pour enlever la matière non seulement ces ciseaux peuvent vous aider à reprendre sur des tenons mortaises, mais aussi sur les assemblages à queue d'aronde. Comme ils sont pointus, ça peut aller dégager des parties qui sont bien enfoncées dans les enfoncements, si vous savez. Euh, bon là, en l'occurrence, j'ai pas de, j'ai pas de modèle, donc ça peut aider d'aller chercher le petit détail dans le fond de la de la contre-queue ou de la queue d'aronde sur le, le petit morceau de bois qui vous emmerde, qui abîme, qui abîme votre bois. Donc ça peut être pratique. Alors il y en a qui ont des angles vachement plus prononcés. On verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. C'est en aucun cas obligatoire. De toute façon, tout le monde se doute que c'est pas obligatoire. Euh, moi, c'est juste pour le plaisir d'avoir des ciseaux différents. Alors, euh, sur Internet, vous les trouvez Alors, aux États-Unis entre 40 et 60 dollars pièce. Alors, personnellement, quand je, je peux avoir des ciseaux à 7 euros pièce et que je peux les modifier parce que je sais que je ne m'en servirai pas autrement, je ne me gêne pas. 7 euros, je pense que c'est même pas, euh, pas la moitié du prix. Quoi. Euh, donc c'est quand même bien sympa d'avoir des petits magasins qui vendent des ciseaux au rabais. Alors, c est, c est, ils n'ont ils ont aucun défaut, il hein, n'y a pas de, de souci. Hein. C'est juste des magasins d'usine. Donc l'occasion faisait le larron. Je me suis amusé à faire ceci. Cette vidéo est juste euh, à but informatif parce que c'est. Je ne suis pas là pour vous compter quelque chose, pour vous raconter quelque chose, c'est juste mon expérience personnelle. J'aime bien avoir des trucs différents, alors euh, différents n'implique pas haute euh, valeur, hein, on est d'accord. Euh, on peut se fabriquer ces outils, on en a la preuve là. La prochaine étape, vous verrez, ça sera un autre outil, je pense que celui-là vous plaira nettement plus. Euh, mais je ne dis rien pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poster des commentaires, des remarques positives ou négatives. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, vous pouvez la partager et la liker. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. C'était Franck de Créolignum. A bientôt les amis. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.